Zoom genre Internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Personne, Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, je suis à mon AP Et j'ai remarqué que je vous avais jamais montré mon AP en fait Donc j'ai un AP du côté Est, euh, attends, non, du côté Ouest que j'ai moi-même claim lors de l'enclaim des AP, donc si vous étiez là durant mon live des Unclaims des AP, alors, je crois qu'on était en plus 300 lors des de, de mon live des des AP, donc de toute façon la plupart d'entre vous sait que j'ai déjà un AP, mais euh, j'ai remarqué qu'il y avait une tombée des coffres, que, euh, il va commencer bientôt, je sais pas de quel côté qu'elle va être, mais on va essayer de sauter en Warzone. Essayez de voir ce qu'on peut faire, donc j'ai 64 pommes d'or, je devrais peut-être prendre euh, un petit peu plus de pommes cheats, vu que je suis pas très bon PVP, les pommes cheats c'est quand même utile, euh, les joints je pense que c'est tout ce que j'ai, j'en ai pas vraiment d'autres, et je crois pas avoir mes kits tout de suite. Ah, j'ai mon kit toxicomane donc on peut quand même prendre ça vite fait pour l'instant. Donc, euh, faut savoir que euh, les coffres ils être pas la zone, donc je, sais, je connais pas les zones exactement, je vais pas vous mentir, je connais zéro zone, donc je sais pas si c'est où la, la zone... Euh, la zone haute, zone basse et tout, je connais rien à ça. Euh, J'aimerais ça vraiment que, la prochaine, que dans la prochaine version de Skill PvP, j'ai mis mon identité masquée d'ailleurs pour pas me faire focus. Mais si jamais il euh, y a un ami qui écoute, mettez des trucs plus simples. Zone haute, c'est chaud à savoir, tu vois. Moi je dirais, mettez zone neige, zone euh, hiver, zone euh, Robert, zone. Hi... Je sais pas, vous voyez. Mettez une zone plus intéressante. Donc je vous reprends lorsque la tombée des coffres arrive. J'espère vraiment pouvoir récupérer au moins un coffre. Au moins, être dans la bonne zone, ce serait vraiment cool. Parce que je sais qu'on peut récupérer des spaces et des mété dans, dans les coffres. Et ce serait vraiment intéressant de pouvoir récupérer une météorite. Surtout que le serveur, ça faisait exactement 5 heures qu'il était down. Donc en ce moment, on est euh, samedi euh, le 13 juillet, lorsque moi je fais la vidéo. Et les serveur, il était down. Ils vient tout juste de, de se rallumer et il était down pendant presque 5 heures. Donc c'est vraiment chaud, surtout pour un samedi, quoi, euh, dans la nuit. Donc voilà, on va essayer d'espérer d'être du bon côté des choses. Je vous reprends lorsque la tombée des coffres est commencée. Ok, est-ce que j'ai compris? C'est marqué zone haute. C'est quoi la zone haute? C'est quoi la zone haute? Comment je suis censé savoir? C'est quoi? Je suis super nul en plus. Je sais même pas me punch. Ah, en plus. ah ok, j'ai plus de buff. Je me demandais. Nord, ok, donc faut aller au nord. Euh, nord, c'est par là, donc faut aller à l'opposé. C'est la faille. C'est les failles. Ok, donc faut aller au nord. C'est ce que j'ai bien compris? Il Faut aller au nord. Mais comment on va au nord? Ok, c'est la faille. Les gens ont dit c'est la faille. Euh, ok, euh, je pense qu'on va aller au, à partir du spawn. C'est plus, on a plus de chances en fait d'arriver au nord parce que là on est complètement à l'opposé les gars. Je vais vraiment, donc euh, je crois pas que ça vaudra le coup. Euh, je pense même pas qu'on va être capable de trouver un coffre si on continue comme ça. On est vraiment pas chanteux, Si vous je, me tu pas. T'es bien toi, j'y suis. Oh, attends. Hirondelle, vraiment? Attends, on va voir s'il nous tue si pas. On va lui donner un joint. ça se trouve, c'est une trappe. Je suis mort. Ah non. Il y... il y est vraiment. Ok, nice. Euh, attends. Attends. Tiens. Mais cours pas par là, mec. Ok, c'est ici le nord. Ok, donc les coffres, ils apparaissent n'importe où ici, genre. Il a dit là. Là. Ça... Laissez tranquille. Laissez tranquille. Ok, donc ça ici, les coffres apparaissent ici, c'est ça J'essaie de mettre en F5, les gars, pour voir vite fait si on peut pas voir des coffres apparaître. Mais là, ici, il devrait y avoir des coffres, normalement. Normalement, je dis bien. Ici, on est dans les autres zones hautes. Donc, normalement... Il y a un coffre là. On a récupéré des verrues, des trucs de merde, c'était pas super bon. Ok, on va... On va oh, il y en a un autre là, je le vois. On va aller chercher les gars. Deux coffres déjà, c'est déjà très très bien. Gros, c'est bien de la merde, what the fuck Aux anciennes versions, on avait genre masse de trucs, des meilleurs trucs. On va continuer à avancer. On va continuer à avancer par là. Je suis peut-être même pas du bon côté, okay, il y a déjà plein de gens là, donc les chances qu'il y ait un coffre par là sont beaucoup moins élevées, mais on va quand même y aller, on sait jamais, hein? peut-être par, euh, par erreur ils en ont oublié un, peut-être qu'ils l'ont pas vu, peut-être que je suis juste plus vite que eux, plus intelligent qu'eux, donc là on peut voir, il y a des gens un peu partout, est vraiment belle à avoir zone de skill à chaque, à chaque version, mais ça pristique c'est compliqué de se retrouver en vrai, donc on a eu deux coffres, on va regarder qu'est-ce qu'on a eu après, j'ai vu qu'on avait eu de l'obsidienne, des virus du nether, euh, des trucs de merde, des rassemblements, deux coffres, donc, peut-être qu'on aura de la chance de trouver un coffre ou pas. Pas du tout. Je pense pas. Hein. On a quand même déjà eu deux coffres. C'est déjà énorme. Et là, je pense que lui va essayer de nous tryhard. Donc, on va voir vite ce qu'on a eu. Donc, on a eu un casse 2 On a eu que de la merde. Donc, euh, let's go. Tu veux me débuff? Bon, ben let's go. Débuff moi. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je peux rien y faire. Par exemple, tu, es pas, je suis pas super bon PP, Puis j'arrive à te mettre des saletés trucs. Donc, il euh, y a un problème là, mon pote. Hein. Donc, on va PVP contre lui, on a eu vraiment de la merde, donc son on meurt, c'est pas très grave, mais lui, ça vaut le coup de se contre lui, parce qu'il est quand même une Space Blade, et, euh, en fait, ouais, il y a une Space Blade, donc si on est capable de, de, de le tuer par miracle, ce qui risque de pas arriver, les amis, mais on sait jamais, hein. il reste en plus un coffre, donc si, par chance, on, on PVP et on tombe sur le coffre, ce serait plutôt énorme, oh my god, je suis débile, j'ai plus de speed, je vais prendre un joint, je me demandais pourquoi j'allais pas vite, et là il back Il a vu que j'étais capable de, de pvp un peu, donc là il back, ça je trouve pas ça cool Pas ça cool de ta part mon pote En plus tu m'as full debuff là, j'ai même plus de bananes, je les ai tous jetées en plus comme un con J'ai déjà des bananes shit, attends on va regarder peut-être pour le dernier coffre les gars Ça se trouve on va être hyper chanceux, il va être genre bugué, caché vers nous C'est qui lui C'est lui, lui on veut le fight Lui on veut le fight, lui c'est gros, un gros casse-couille là j'ai pas envie d'enlever mon identité masquée parce que je sais qu'il y a des chances, il y a un. Il deux. Il y a deux trucs qui peuvent se passer. Si j'enlève mon identité masquée, soit il arrête, il fait des signes Ou soit il continue et il, euh, il fait le tryharder, quoi. Je peux, tu peux me crafter la table de craft. Un instant mon pote là. Je suis occupé à aller PVP ce gars. Ce gars. Donc on va faire un v 1 Je sais pas s'ils sont dans la même faction. Non, ils sont pas dans la même faction, ils n'ont pas l'air en tout cas. Il est pas très bon PVP donc déjà ça c'est bon pour nous parce que moi non plus je suis pas très bon les gars on va pas se mentir je suis casse, carrément nul donc je comprends pas pourquoi il back à chaque fois gros on a, on a, le, on a le bon fight et tout Et à chaque fois faut qu'il back ça commence à être un peu énervant mais bon on va continuer à le trailer d'un peu euh, il a mis son identité masquée mais on sait que c'est lui qui a la, la, la truc donc euh, on sait qu'il y a une space blade donc on va quand même le focus un peu parce que c'est lui qu'on fightait quoi. Je, je l'aurais pas focus juste parce qu'il a une Space Blade. C'est juste que. Voilà, vous avez compris. On a 88%. Si je tombe en bas de 50%, on va commencer à back. Parce qu'après ça, si on se fait enculer ou quoi. Euh... Vas-y. C'est quoi son pseudo lui Crema. Crema. Go le tuer. Ah merde, et là il va savoir que c'est moi en fait. C'est peut-être une mauvaise idée s'il si m'aime pas. Non C'est bon, on l'a touché. C'était peut-être pas de bonne chose finalement. Non. Les AP, c'est vraiment pas une bonne idée. À moins qu'on est capable de le pousser. Ouf. Peut-être qu'on peut le pousser vers ici. Allez, pousse-le. Oui, pousse-le. Pousse-le, pousse-le. Oh oui, bien joué gros, t'as géré. Oui, t'as géré, mon pote, t'as géré. Oh, je pense... Pendant une seconde, j'ai cru qu'on mourrait de chute, gros. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait? What the feu Tu peux pas monter par là, frérot. Hein je sais pas ce qu'il fait en vrai. Hein il essaie juste de me repousser, je crois. Mais je lag de ouf, comme je suis québécois, donc il a un peu de difficulté. Je essayer peut-être de back, mais ça va pas l'air de fonctionner pour lui. C'est un peu dommage les Warzone de skill pvp comme ça en vrai. Hein ça casse un peu les orteils. On va se mentir. Bon, je vous reprends dès qu'on a réussi à l'attaquer. Bon j'ai réussi à le retrouver, il, est, il se cachait juste ici. Donc lui on va essayer, j'ai essayé de pousser lui, ça a fonctionné un peu. Ouais ça a fonctionné. Super. Par exemple, le problème c'est que là. Oh, il casse-couille vraiment ce gars, c'est un truc de ouf. Tu PVP, ensuite tu te casses, quoi. T'es vraiment une victime. Arrête de bac comme ça derrière. T'es nul, viens PVP. Fais fuck. Oh tu restes en haut de montagne, gros. En plus tu prends zéro knockback toi quand je te punch. C'est un truc de ouf. Bien, on est un contre un, là. Qu'est-ce que t'attends Oh là là. Euh... Bravo, noob. What the fuck Les gens comme ça, c'est casse et mes trucs de malade, en vrai. C'est pas possible. Il y a vraiment des gens, ils sont archi-nuls. Ok, il y a un gars qui a commencé à m'attaquer tranquille, j'étais en train de chercher le coffre, parce qu'il reste encore un en coffre, et lui il a commencé à m'attaquer tranquillement, je sais pas si c'est quoi son problème, il est en train de faire un autre gars en plus, je sais pas pourquoi il a commencé à m'attaquer, mais bon, on euh, va falloir essayer de se battre, parce qu'il va pas nous laisser back je crois, il y a l'air en plus il est quand même bon, donc euh, c'est chaud, ok, je crois que j'avais crash, nice, c'est pas, pas super pour pvp en vrai, hein. est-ce qu'il pvp est en ce moment et si je meurs à cause que le serveur redémarre, la vie de moi, je me suicide. Hein. Je demande un remboursement 100% gros. Là, je suis plus du tout, tout focus. Là, j'essaie juste de back. Gros, essaye, oh, faut qu'on back. Back, on va mourir gros, arrête. On est mort. Ok, je crois qu'on est mort. Je prends mon, mon stuff en photo, quoi, mais... C'est vraiment de la merde ce qu'on a eu dans les Legendary Bag, quand même, hein. Euh, dans les... Dans les deux... Dans les deux chess. Donc, ça nous a donné 64, du Nether. What the fuck Bon, en espérant que ce gars-là sera plus là quand qu on va se reconnecter, quoi. What the fuck, les gars, on n'est pas mort. J'étais sûr qu'on allait mourir, vraiment. Mais pas du tout. Bon, je vais en profiter pour faire un petit slash spawn, hein. What the fuck, les gars. J'étais sûr qu'on allait mourir, mais... Ça... C Semble que non, donc ouais, c'était un bon petit pvp, on va reprendre notre armure, on va reprendre tout ce qu'on a sur nous Et euh, c'est un bon petit euh, event, bon malheureusement je trouve que c'est vraiment pas rentable Dans un des trucs on a eu ça, et dans l'autre truc on a eu un bloc de redstone, un hammer et une épée. Genre comment quoi gros, c'est tellement dur de trouver des coffres, il y a quoi Là ok, il y a 400 joueurs sur le serveur, il y a 60 coffres à trouver à peu près Et tu me donnes ça, ce qu'il fait le pvp s'il vous plaît mec, faites un effort, putain